Alors je me présente, je m'appelle Marianne Majidi. je suis née à Téhéran en 1980 et je suis arrivée avec mes parents en France, à Paris, en 1986. Si j'étais un pays, je serais le pays de l'enfance. Alors c'est un pays qui n'existe pas forcément, mais moi le pays de l'enfance c'est vraiment le lieu où je vais puiser mon inspiration, où je vais puiser les thèmes aussi de mon écriture. Ah, si j'étais une émotion, je serais un fou rire, parce que j'adore ça. C'est vraiment la perte de contrôle d'un coup comme ça qui, qui me tombe dessus. Et quand, quand j'ai un fou rire, je suis tellement heureuse après. Alors, si j'étais un personnage de fiction, je serais Robin des Bois en femme. Mais voilà, justement, il faut ajouter en femme parce que quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait peu, voire même pas, de personnages féminins, indépendants, forts. Euh, voilà. Si j'étais un souvenir d'enfance, je serais pique-nique en famille sur les montagnes de est une chaîne de montagnes à terre. C'est un vrai souvenir d'enfance et, euh, et on y allait avec mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes et euh, je garde un souvenir radieux. Euh.